Bon bah pendant ce temps, va... pendant ce temps que Marco euh, est toujours sur le même jeu. Présente-toi Ryan en quelques secondes. Bonjour. Ah, C'était une belle présentation. <rire> L'une des meilleures hein, de toute l'histoire. Mais vas-y là, mais le jeu depuis que j'ai quitté Team Fortress, il dit depuis tard, il fait freeze mon PC, genre ça fait 5 minutes là. Faut l'oublier Marco. T'as acheté un nouveau PC, oui. Marco Non, non. Non, non. Bah alors comment, comment il peut jouer à Rocket League Bah qu il parce qu'il a euh... mis des glaçons euh, sur son ordinateur. Euh, ouais, alors... Vous avez vu, j'ai reboot vite un PC. Ah. ah. T'as pas ah. mis de glaçons ouais. Ah, c'est juste que j'ai mon nouveau PC. T'as pas mis les Mr mis Freeze oh, bah, on m'a dit ça, ouais, c'est le PC Mr Freeze. On va... Tu veux venir jouer avec, avec nous Alexis partout. Bah là, je suis en train de jouer et à ah, Battlefield. Là, là, euh... Ah d'accord. Battlefield Echo Plus. Eh hey, bah à un moment tu peux dans Battlefield et venir jouer à ouais mais non. À Need for Speed un petit peu là, vas-y. Non, ça va. <rire> besoin, oh, en mais... plus, Rien ne lui répond « Non, ça va ». C'est bon. Okay. Oh, bon. Ah, Marco est là. Bonjour, <rire> oh, wow. Marc. Oh là, oh, ah, ça sonnait trop. Ah, Marco il est là. Ah, mais oh, là, okay. je, je suis étonné que oh. tu avais réussi aussi vite. Ah, il y a ah. le pauvre qui est là. <rire> mais non, oh, oh, regarde. Ah, ah, ok, oh, ça fait chier. <rire> non. Ah, on va perdre encore. Oh, oh merde même pas, non, mais j'étais étonné que tu sois déjà là en fait. Pour le mec qui, me, qui veut me trade là, on parcours. Oula, oula, oula, oula, oula, t'inquiète pas <rire> tu, je tu sais sais ça. J'ai tout dans, dans Il fallait que, que je fasse quelque chose. Oh, on m'a assassiné. Du coup, il m'a fait <rire> Ok. <Ouais. rire> c'est quoi C'est ça Ok. Ah, t'es en vidéo Ah, oui, c'est vrai. Euh, Salut à, à tous les clés. <rire> Abonnez-vous à ma chaîne. C'est pour ça, ça qu'il faut que tu te présentes. Ouais, faut que je me présente. Venez vous abonner à ma chaîne, j'ai une vidéo depuis deux une ans. <rire> une vidéo okay. où il vaut mieux en plus. Mais oh. <rire> oh. oh, ah! Tu sais que tout le monde l'a vu à part toi, Hugo. Moi je l'ai mis sur internet depuis longtemps. Hein. Le bowling? Non, non, le vomi. Ah bah il fallait me dire. Passe-moi <rire> le lien. Ouais, pas monde du coup, tout. Hein. Tu sauvegardes du tout, toi. <rire> Mais non, t'inquiète pas. Ouais, c'est quoi ces serveurs en carton là? Bah, c'est Call of Duty, hein. Eh! En gros, je peux TP un peu. Je sais pas ce qui était à la défense, mais. C'était pas moi. C'était pas moi. Ah bon? D'où ça fait des ARN comme ça aussi? Eh, mais là, euros de plus. Wow, j'ai raté la cible. Bien joué ça. Bien Merci. Oui, pas parle pas à toi, Darko Tu t'es pas dangereux. Allez, premier kill. Allez, hop. Ouais, c'est bien. allez, c'est bien, Centrage. Hop. Oui. Attends, laisse-moi. Non, vas-y. C'est <rire> ah, qui qui a un petit ratio de 0,2 ah, ah. <rire> Eh ben c'est Bibi. Bon alors on va dire au revoir à Darkos hein. Pourquoi Parce que... t'es qui pour GG en plus c'est qui qui m'a enculé derrière la Swak sur... C'est moi. <rire> c'est moi. Ah bon ouais, on était bon. plusieurs apparemment. Remercie moi quand t'auras le trou de balle écarté. <rire> <rire> <rire> Darkos est il est passé pas. <rire> Ah oh, en plus, c'était oh, tellement silencieux que du coup fait... elle est dans la vidéo oh là là je tourne à 10 fps, on dirait que j'ai le pc de Marco ouais elle Quoi <rire> bah, non, mais elle non gros gros tu peux avoir mon pc, on pc ne le lit pas le jeu mais, ouais. mais là gros je te ressens ah. qu'est-ce que tu ressens sur des jeux gros. <rires> <rire> ouais, je okay. crois que je vais rejoindre 2-3 personnes sur Ocatu. ah bah bien eh, donc allez oui, tu marquée. seras dans le gameplay, tu seras dans le chat début. tu seras dans la description avec ta chaîne youtube non, merci Hugo. Bon bah du coup Alexis, tu nous rejoins ou pas Ah j'ai un goût amer dans la bouche des 45 euros gros, je sais pas pourquoi là. Alors, ça, <rire> ça répond pas à notre question déjà. Merci, Attends, je gros. finis ma partie, je rejoins après. Faites une partie vous. Ok, ouais. allez on continue en compète pour pas te le rendre à Ryan. J'avoue, à cause de toi, je serais revenu à ton niveau quoi Ouais, mais moi tu le mérites, t'es pas mon niveau. <rire> oh bah, vas-y, alt F4, c'est bon. <rire> Genre c'est plus moi, pire que le gameplay de Hostlast pour... sur moi, Je vais devoir acheter un nouveau... un nouveau PC pour le. À... Demande oh, à Ryan. Non. Le il est bon pour défendre, moi je suis pas bon. Mais entraîne -toi... entraînez toi, vous à te défendre aussi, c'est bon. Euh... Ah oui, moi je suis pas vos bon <rire> <rire> non plus. Ah mais mec, tu sais que je m'entraîne à défendre à chaque fois que je fais du devide. Voilà, vous me faites chier quoi. mes fils là. On va s'apprendre un encore Bah j'essaie de défendre. Note du soir, ne plus jouer avec vous en compète. Waouh! Ah, c'est à cause de nous, mais en attendant, si t'es si bon que ça, ah, il faudrait marquer des buts. Bah, le seul qu'on a marqué, c'est. Je l'ai eu en coop. Et bon, la partie d'avant, je suis seul à avoir mis un but. Il a hein. fait une collab avec euh, moi, Ryan. Mes oh, mais, mais Dois, par contre, tout. Marco, euh, ouais. Bah, <rire> ah, non, mais... eh, Oubliez pas que j'ai un PC qui coûte 100 euros. Hein. Ah, voilà, qu'est-ce que j'avais sorti il y a deux secondes. Si si je peux avoir une excuse, t'avais une sensibilité trop élevée. N'importe quoi, le bouton il se règle en un clic. Non, <rire> non, je non, non, non. non, non. J'aime pas, conf... pas toucher au config des autres. Après, il râle. Oh, t'es bici bussi. Oh, t'es ah, un gros cas, Mais on verra quand j'aurai mon PC qui va soulever qui. Allez. Attention, oh, on s'en prend en but. Il y a une différence entre avoir un meilleur PC et améliorer ses skills. Non Ah bah compris. je perds le but <rire> <rire> Par ah contre vu que c'est du 4v4, on fait toutes les games de placement. Ou alors soir, on fait du 2v2. Vrai. Non non non, go go go go, la compète là, 4v4 là. Y'a ah, pas de compète en 4v4 Bah go 2v2 alors. Ok, 2v2. Oh attendez, ça fait que j'ai défait mon preset là. Ah, d'ailleurs, Marco qui l'a vu un peu le début, il va savoir le nom des équipes. Je sais même pas si c'est la voiture de qui qui là Alors ah, moi c'est les sushis. Ouais bah toi t'es un sushir, c'est normal. Allez, aïk on va commencer alors, bon, qui on parle de la on... cosplayeuse ou on sait comment <rire> <rire> Oh damn News Ryan a décidé de quitter Ryan Vlog pour aller à Dakos Et Dakos à Ryan Vlog <rire> Quoi Excellent. Par contre, euh, on en parle. Pourquoi il y a les deux plus forts contre les deux plus faibles Pour voir un test. <rire> C'est Un wow. test d'espérance sociale. <rire> Bien joué. Quoi Ah bah la défense. Oh, wow. <rire> Comment tu veux que j'intercepte ça J'attaque. Vas-y. Ok. Il y a qui qui attaque entre vous deux On le dit pas. Bah, <rire> on ne dit pas sans secret. <rire> sans secret de guerre. <rire> <rire> je sais pas pourquoi il se fait marrer moi et Darkus après je sais pas. <rire> <rire> <rire> oh c'est pour rire Quoi Joli Merci. Surprise de mon y skill <rire> Moi j'ai des chips ah, Je vais essayer de faire sauter le PC de Marco là, attends. <rire> <rire> Au début je me dis mais pourquoi tu exploses Ryan alors ah <rire> oh non Mais non mais genre Ah ça m'énerve quand vous faites les ricains comme ça, toucher les balles dans les airs là Si on était on, on aurait mis quand même 10-0. Hein. Non on n'abuse pas quand même Ouais 50-0 si on était décoré. Arrête, il me fait rigoler parce que je peux pas aller dans les airs comme Marco il aime pas là. <rire> oh oh non le sachet Il a explosé ton p gros non pas, pas. <rire> oh, non, non. <rire> Je voudrais pas dire. Ah non mais oh y a mais non, mais... <rire> Attends. Ryan <rire> ah, ah, ah, ah. Ah ouais, Il a eu un problème ah, de connexion, il a eu un problème ah, de connexion. Ah, ah, ça abandonne les frérots durant les matchs Ah ouais <rire> <rire> Attendez, il y a Mako qui a pas marché, lol. <rire> non mais là on rigole mais c'est pas. C'est pas, bien. pas, pas de drôle, vie. ouais. Pas faire plus. Vous savez, aujourd'hui j'ai fait mal à deux mes amis euh, semi-pro. Vous savez, par contre lui même pas apparemment, mais bon c'est pas grave. C'est un peu méchant de se moquer un peu des plus faibles quand même. Alors qu'ils viennent juste d'acheter le jeu genre 5 secondes, voir des personnes qui ont eu le jeu mais qui n'ont jamais eu le bien bien. après. C'est vraiment triste. Attends, Alors je faites un pas don. Pas. Un faites tapis. un don pour qu'ils puissent avoir la faucheuse. <rire> okay. Un don pour que le PC de Marco a plus de klaxons. Oh GG. Ah... Oh là là. Il affirme même pas son but. Il lui oui. Allez, je vais regarder votre centre là. Allez, vas-y. <rire> c'est ma coquille qu blague. Non. Oui, j'ai gagné. Oh putain, merci. Oh <rire> le bon bruit qui fait tomber. Allez, le bot là, sors toi le doigt du cul. Là. Le bot, c'est le que avec moi. <rire> Qu'est-ce qui s'est en train de se passer là Casse-toi le bot <rire> Oh DM. <rire> oh l'orage quitte. Voilà, bah alors Darkos Mais <rire> moi c'est après. Je le cabot. Je sais ça, pas, ça, pas ça. comment on mange. Oh là là Mako! Oh là là Mako! T'as mis un but t'inquiète pas. <rire> c'est même pas vrai. Oh. Oh non. Ah y'a moyen y'a a moyen. Y a moyen. Ah, là, y'a moyen y a moyen si vous êtes là! Eh, dis-toi, Ariane, tu bon. peux me dire merci, hein! Est vrai, il okay. est Hop là. Bonjour, ça va? Bonjour, toi, ça va? Euh... suis avec une adverse! <rire> Quoi? Ah oui! <rire> ah, ouais. oh. Putain! Ça fait <rire> très torque! Bon, c'est pas bon, là, vous êtes en train de les rect là! Oula. Bah, là, on est en train de vous éclater! Il est nullement! <rire> ah, apparemment, on voit le, le vieux morca qui sait bien défendre, hein. Ouais, bien, bravo Allez, par Putain, si. peu... s'il était aussi fort euh, dans les compètes. <rire> j'ai le point, j'ai le point, le point d'acier et le. Ah oh, non, pas du tout. Ah bah bravo. Ah, il est où Bravo, je vais l'éclater. <rire> oh, t'as la chance je... T'es où T'es où T'es où <rire> T'es où, où, où, où, où. <rire> Oh, j'allais Il, a, il a quoi de Johnny Bravo là ah, Salut, les filles. Non oh, culé Pardon oh, la ah, ça la C'est c'est sur les gens. Ça hein vaut. <rire> Ah c'est bon on le voit ça à euh, Oublie pas t'as une pas ta PP c'est moi hein, oublie pas quand même Ah oui c'est pour ça <rire> ah, <rire> que j'oublie <rire> En fait c'est peut-être pour ça que je sais pas jouer en fait Wow <rire> ça, ça, acclèche, chance, là, ça a <rire> Allez bien joué T'es pas dans notre équipe Eh les casse comme ça gros quand ils ont les piques disais hein. pas bien joué à ton équipe <rire> Ouais tu comprends, Pourquoi t'es dans notre discord en plus toi Casse toi <rire> Surtout <Sans rire> que vous êtes dans le meilleur <rire> Oh, j'ai excusé, gros. Ah, tu Merci. peux Oh, bien joué <rire> En plus, rien, il était pas il a fait. C'est bon, je suis mort. <rire> bon, pas de stress, j'étais sur mon compte euh, épargne. <rire> j'étais sur ma carte bleue. Oh, Mais Rayat, ne tape pas Bah, j'ai pas fait là. <rire> Incroyable. Oh, bien joué ça Je passe à la de à côté. Oh, Oh dommage... non... <rire> il à la sueur. <rire> ah j'ai eu peur que Marco et j'ai j'y là <rire> Allez les bleus, on est tous ensemble. C'est vraiment la France. Est... <rire> ah. regardez qu'est-ce qui s'est passé à rien. Joué. <rire> tu sais là que tu me fais penser. à Quand tu fais des bruits, tu fais penser au quelqu'un qui fait. Y'a ouais, <rire> Y'a yeah. <Yeah>. Ah, <rire> Je n'ai pas de sel en moi, moi oh, Je, crois que je suis la vieux j'ai pas Je vais, le chercher, euh... je vais le chercher. Je Si ça, ça part pas en but <rire> <rire> <rire> <t 'es> -tu... <rire> Faut que j'arrête, faut que j'arrête de rage <rire> ok je me maîtrise c'est bon C'est bon, bon maîtrise. J'ai maîtrise bon. Allez concentration, juste contre. concentration ouais, Bonjour Marco Bah euh, oui bah Concentration Il faut, faut que j'aille prendre du boost hein <rire> oh. allez Narco oh, Darko se la rage quitte <rire> <Non>. <rire> Bah alors ah, je suis désolé, là, là j'ai le sel qui monte. Ah en ouais, en plus, ça... ah ouais, ça... en plus de Rage Kid, ça abandonne ses mates. Oh, je... Ah ouais, mais là j'ai rasé parce que c'est une merde, putain. C'est une Vas-y, on refait un match, t'es avec moi. Vas-y, t'inquiète. Non, euh, non, non, non, non. <rire> Comment ça, puis, non, non, non. Le paradis, non. <rire> Comment ça, non, non, non Je peux pas revenir avec Hugo. <rire> Mm-hmm. <laughs>